Appel, présentation des visiteurs, déclaration de député, le député de Lambton Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Le 9 juin et 10, quatre hôpitaux de comté à Newburgh vont célébrer le cinquantième anniversaire. Four Counties Hospital, l'hôpital des Quatre-Comtés, a été un rêve de mon grand-père et des collectivités. Elle est à l'intersection du comté de Middlesex, Lambton, Kett et Elgin et sert un groupe de 23 000 patients. L'hôpital est l'urgence la plus proche de l'autoroute 401 entre London et Chatham. Le l'hôpital, les services de l'hôpital des quatre comtés. Il a 24 heures d'accès aux médecins pour les urgences. Il a des services de chirurgie. Il a un centre d'adultes et il a beaucoup de programmes communautaires comme la popote roulante et des soins palliatifs par les infirmiers lors de victoriennes des infirmières. En 1967, cet hôpital a été lancé par les efforts de mon père et d'autres personnes, et avec le le centre et de l'agriculture, on a reconnu que c'était nécessaire. Matthew Diamond, ministre de la Santé, selon, euh, dans le gouvernement de, de l'honorable John Roberts. Euh, le, les services de santé de Four Counties fait partie de l'Alliance des hôpitaux de Middlesex et continue à jouer un rôle très important. Et donc, on, a, on va avoir beaucoup de célébrations, euh, une démonstration des premiers intervenants, des bénévoles et des euh, fonctionnaires. Et donc, ça sera un grand plaisir. La députée de Warren, euh, je veux euh, féliciter le club de euh, dans ma circonscription qui donne, fait son 60e anniversaire le le Club Relicieux a un établissement de soins de longue durée, l'établissement Richelieu, pour maintenir la culture francophone. Le En février 2007, des gens sont venus pour donner des soins aux gens. Avant de savoir le centre richelieu est né à main et d'autres sont les deux survivants celle survivants leur première contribution c'est 1000 dollars pour l'hôpital de Well même si cela ne veut pas euh, dire beaucoup de choses à l'époque c'était vraiment beaucoup et c'est le c'est l'un des clubs les plus importants au monde et je suis très content d'appuyer le travail qu'ils font. À Armin, Mike Seguin, Lionel et beaucoup d'autres membres et leurs partenaires derrière les coulisses qui ont contribué au succès. Félicitations sur les 60 ans du... Félicitations. Félicitations. Félicitations. <applaudissements> Déclaration de députés. D'autres déclarations de députés, le whip en chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Samedi, le 6 mai, avec plus de 300 chefs communautaires, éducateurs et d'autres personnes, j'ai eu le plaisir d'être au gala du 150 e anniversaire du Collège des Arts à Niagara-on-the-Lake. Du collège, du collège Niagara. Le Collège Niagara a un impact positif sur la région du Niagara, notre province et le pays, et il y a du personnel très dévoué qui sont une excellente ressource pour toute la collectivité, en particulier ceux qui euh, étaient des étudiants au Collège de l'industrie, des entreprises et les travailleurs ont toujours apprécié le soutien du collège qui prépare les étudiants pour le milieu de travail. Pour ceux qui commencent l'éducation postsecondaire pour la première fois et pour d'autres qui ont besoin de répondre à d'autres exigences pour la formation pour une nouvelle carrière, ils bénéficient des expériences à certaines institutions des Exactement. sondages d'étudiants, Uh, et le succès de ces étudiants à se trouver de l'emploi démontre que le, le Collège Niagara joue un rôle très positif dans la vie de ses étudiants et aux, dans la région pendant qu'ils sont au collège, mais après. Sous le leadership du professeur Don Patterson, le Collège Niagara continue à être un chef dans l'éducation postsecondaire. Et nous tous à Niagara, nous sommes reconnaissants. Merci. Déclaration de député, le député de whitby Washer. Merci. Je prends la parole pour reconnaître le travail du programme Blue Umbrella, Umbrella bleue euh, ou parapluie bleue, et qui est, a été créé par la société de la région de Durham et partenariat avec le, de, le Fonds de développement communautaire. Et il y a à peu près 10 000 personnes qui vivent avec de, de la démence dans la région de Durham. Et donc ce programme donne des, de la sensibilisation et des stratégies pour les gens qui vivent avec la démence, une fois que tous les employés sont formés et certifiés, ils peuvent porter une pinglette de, du parapluie bleu et, et, et les gens qui sont touchés par la démence savent qu'il y a de l'aide. Il y a des résidents qui ont des formes de démence, c'est très important pour la société d'Alzheimer de la région de Durham et la ville de Whitby, les aides. Je veux souligner le nouveau programme de euh, Blue Umbrella, parapluie bleu et j'encourage toutes les entreprises et organismes à participer pour améliorer la vie des gens qui vivent dans la région de Durham avec euh, souffrant de démence, que sans ce programme, n'aurait pas une aussi bonne vie. Merci. Notre déclaration de député, de député de Winnipeg-Compson. Monsieur le Président, je dois vous parler euh, du de l'équipe de champions euh, des ambulanciers qui sont des champions mondiaux, qui viennent de Windsor, du comté de Windsor us Ils ont allé à la République tchèque, c'était leur premier concours international. Vous avez des ambulanciers de 30 pays et ils avaient une concurrence de 34 heures qui commençait à, à, à 6 heures du matin et les équipes vont à, à une douzaine de situations de mort et vie. Ils sont jugés comment on fait des circonstances et le plan, et on donne le traitement. C'est vraiment une con un concours très difficile. L'équipe Ontario a eu la médaille d'or l'année dernière et seront les champions qui vont défendre leur titre. Le 25 et 28 mai, encore une fois, le capitaine de l'équipe, c'est Chris Curran de ma circonscription de Windsor-Decums, il a Lancel Roof de l'équipe de l'année dernière, et des nouveaux arrivés, John May et Mike Filio. Et ce sont des membres du CFO le syndicat canadien plutôt de la fonction publique et l'autre équipe canadienne est de l'économie britannique. Il était en deuxième l'année dernière. Je ne sais pas quant à vous, mais moi, d'avoir les deux équipes euh, en premier et deuxième du Canada démontre qu'on a une bonne formation pour les ambulanciers. Mais cela en dit, dit long sur le, euh, le professionnalisme des ambulanciers au Canada. On peut les suivre à, à, à Twitter et à Twitter. EMS Team Canada, OMS Team Canada, faites un bon travail et euh, venez, revenez avec l'heure. Merci. Le député de Northumberland, County. Merci. La, semaine, la fin de semaine dernière, j'ai eu le, le privilège d'aller à deux cérémonies de prix pour les bénévoles pour remercier des bénévoles dans ma collectivité. Et j'ai pu remercier euh, les personnes et j'ai donné des, euh, le bonjour de la ministre des Affaires civiques et de la première ministre de l'Ontario. Il y a 107 bénévoles qui ont été reconnus pour la contribution à Northampton et West dans plusieurs organismes. De la région Bureau, de la Société culturelle, au Guide de Belleville, aux soins communautaires, Island Shore et de la Société d'aide à l'enfance. 2775 années de services ont été investis par ces bénévoles et j'ai été touché par beaucoup d'histoires qui ont démontré l'appréciation de, de ces bénévoles. Je me suis rappelé d'une situation du docteur euh, Martin Luther King Jr. Tout le monde peut être bien parce que n'importe qui peut servir. Il ne faut pas avoir un diplôme de collège. Il ne faut pas avoir, faire un corps verbe et sujet. Il faut avoir juste le cœur plein de beauté et une âme généreuse. Encore une fois, je vais prendre l'occasion de remercier tous les médecins. Et comme j'ai dit, où seraient nos collectivités sans les bénévoles? Merci, mm -hmm. Monsieur le Président. Mm -hmm. Déclaration de député, la députée de Dufferin-Caledon. Merci. Cette fin de semaine, euh, le trésorier du comté Dufferin, John Jane Edens, Dorothy Jane Edens, est passé euh, DJ, Dorothy J. Needle, a vécu une vie avec passion pour la musique, les arts, sa famille et sa collectivité. À l'âge de 5 ans, elle a déjà écrit sa première pièce de théâtre. Et elle, à l'âge de 16 ans, elle a reçu le certificat de naissance et enseigné au, à l'école préparatoire Crescent pour les garçons. Elle a marié euh, William ou Bill, en 1946 et quelques années plus tard, elle, faisait, euh, elle était hôte d'un programme à CBC Radio-Canada. Dans les années 70, pendant qu'elle travaillait au conseil scolaire de Tobiko et par la suite, ils ont déménagé. DJ a travaillé comme repartitrice pour les services d'ambulance. Elle a été aussi bénévole dans le musée, a donné des leçons de musique et a organisé le programme culturel de Orange Hall. En 2009, elle a reçu la médaille du patrimoine du lieutenant-gouverneur pour l'engagement à sa collectivité. Les Needles ont passé cet dévouement à son fils, leur fils Dan Needles, qui était un auteur célébré, et sa fille Laura Ryan. Après son décès, la contribution de DJ Needles va continuer dans de longues Merci. années dans ma circonscription. Merci. D'autres déclarations Le député de Durham. Monsieur le Président, je suis très content de reconnaître que le 8 mai au 14, c'est la semaine des soins infirmiers en Ontario. C'est une occasion pour féliciter et remercier les infirmières et infirmiers dévoués, aussi bien que les infirmières praticiennes dans ma circonscription de Durham, mais aussi partout dans la province, qui donnent des soins de qualité pour leurs patients, leurs familles, leurs amis. Les infirmières et infirmiers font beaucoup de travail pour nous aider et dé dé elles délivrent des services de haute qualité en Ontario. Comme euh, le père d'une infirmière, je sais que les infirmières et infirmiers font un travail très dur, un travail de longues heures, ont beaucoup d'amour et compassion pour leurs patients je voudrais encourager mes collègues à participer à des événements de l'Association des infirmières de, de l'Ontario. Euh, le, le 17e événement annuel, d'amener de, de votre député au travail. Cet événement est une occasion unique pour qu'on puisse voir, nous, les députés, les infirmières qui travaillent. Demain, j'irai au Centre des sciences mentales Health Shores Et je vais rencontrer des infirmières praticiennes, des infirmières autorisées et des étudiants dans la région de Durham. Encore une fois, merci à toutes les infirmières et infirmières en Ontario de tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Déclaration de député de, député de Scarborough Ridge River. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content aujourd'hui de prendre la parole en tant que premier député en Ontario d'origine coréenne pour vous parler du mois du, du patrimoine asiatique. Pendant le mois de mai, on pense aux réussites et à la contribution des asiatiques en Ontario. C'est des gens qui ont façonné notre province. Et une des forces de, du mosaïque multiculturel de la province, c'est la contribution de beaucoup de groupes. Le travail dynamique des Asiatiques, l'éthique de travail et la culture très belle font partie du mosaïque culturel de l'Ontario. Aujourd'hui, il y a des Ontariens d'origine asiatique qui sont très actifs dans leur collectivité et ont beaucoup de succès. En tant que député d'origine asiatique, je suis tellement fier du rôle que les Ontariens d'origine asiatique ont joué pour enrichir notre province euh, tant qu à l'économie, à la culture qu'à à sa vie sociale. J'invite tous les Ontariens à apprendre davantage sur la contribution des Asiatiques et de participer à beaucoup d'événements qui ont lieu ce mois-ci. Monsieur le Président, j'espère que tous les députés vont me rejoindre à célébrer le mois du patrimoine asiatique avec nos collectivités et asiatique merci monsieur le président je m'incite les députés